Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 62 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui Harry Potter et la Chambre des Secrets, le jeu vidéo. Et donc je vous laisse tout de suite la cinématique. Harry Potter vivait au 4 private drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable fils Dudley. Harry était souvent enfermé dans sa chambre et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors des limites de l'école. Un soir, un elfe de maison nommé, Dobby, apparut. Harry Potter ne doit pas aller à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Dobby disparut et peu après, le meilleur ami de Harry, Ron Wesley, et ses deux frères, Fred et George, arrivèrent dans une fordanglia volante pour le libérer. Ils l'emmenèrent chez eux, au terrier, où Harry passa le reste de l'été avant d'utiliser de la poudre de cheminette pour se rendre sur le chemin de traverse. Harry fit la connaissance de Ginny, la sœur de Ron, et l'accompagna chez Fleury et Bott, où le célèbre écrivain sorcier de Gilderoy Lockhart dédicaçait son dernier ouvrage. Dieu du ciel, mais oui, ce n'est pas possible C'est lui, c'est Harry Potter Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal pour vous faire une grande annonce. C'est avec une immense joie qu'à partir de la rentrée, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal à Poudlard. a dû te faire plaisir, Potter. Le célèbre Harry Potter ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t avoir acheté tout Emmanuel pour Poudlard. C'est le moins que je puisse faire pour aider les pauvres sorciers dans le besoin. On a raté le train Le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes Oh non Mais qu'est-ce qu'on va faire Écoute, je sais que papa a pris la voiture pour aller travailler ce matin. Elle est garée sur Sharing Crossroad. De toute façon, c'est notre seule chance de ne pas rater la rentrée. Après avoir bien vérifié que personne ne pouvait les voir, Ron et Harry s'envolèrent dans la vieille Ford Anglia. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est éviter les avions. Je <rire> n'y vois rien du tout Harry le sol cogneur m'a attrapé ne t'inquiète pas Ron je vais venir t'aider tiens bon je ne contrôle plus rien dépêche toi Harry donc voilà on peut enfin jouer donc euh, les contrôles euh, ça se joue avec la souris avec euh, les flèches du clavier pour, euh, pour avancer reculer aller à droite à gauche donc on le, le, la caméra donc je dis avec la souris on clique pour, euh, pour les sorts tout ça alors là il va falloir passer sous la branche logique, là-bas elle se soulève pas Donc il va falloir passer par la porte Ça Semble un peu évident au début donc là il y a un coffre D'accord, je peux lancer un sort Donc, donc, donc il, faut que je, il faut que je clique et que je sois en direction du coffre Ah des dragées des gros dragées qui font la taille de, de notre deux fois de, de, de, de, de, de, de, de notre tête. Ça, ça doit s'allumer normalement. Voilà. Hop là, donc la porte là, elle est invisible, pratique. Elle apparaît que quand on met du boss. Marche jusqu'à lui pour sauvegarder ta progression. Lorsque tu t'évanouis, ta partie reprend automatiquement au dernier livre de sauvegarde que tu as touché. Voilà il vient de le dire, donc ça c'est un livre de sauvegarde C'est pas très très joli la sauvegarde, comment il en faite mais... Moi, au moins quand on meurt ou... enfin quand on meurt, quand on s'évanouit parce qu'on ne meurt pas euh... on est ramené là, voilà Alors qu'est-ce qu'il y a là Au oh, on devrait retourner sur le terrain, ouais Flipendo. Donc tous les... tous les... Um... tous les objets qui ont un symbole comme ça de euh, toute façon, comme les autres, ils, euh, on pouvait leur faire un sort, de toute façon, c'était sûr. L'arbre aussi, vous avez vu, tout à l'heure, il, il y avait un gros, un gros symbole sur l'arbre. Allez, on va passer. Donc voilà, encore un coffre. Un grenouille. Les grenouilles régénèrent ta résistance. En plus, elles sont délicieuses. Donc ok pour gagner de l'énergie, notre énergie donc elle est en haut à gauche, hein. euh, c'est l'éclair, il se vide quand, euh, quand on perd de l'énergie, mais là on en a perdu. Voilà. Donc, on est au maximum. Alors là, il y a quelque chose. Lance un Alohomora pour déverrouiller des objets ensorcelés comme des coffres ou des portes secrètes. Voilà. Et euh, <rire> on les laisse parler, il parle assez souvent, assez souvent il y a des cinématiques qui vous coupent. Euh, ça, quoi. Alors là encore un dragé. je même si je pour l'instant ça nous servira pas à grand chose pour le peu qu'on va y jouer Mais au moins on les ramasse Alors là la branche elle se lève toujours Et Yaron Maintenant essaie de lancer un Flipendo sur cette branche pour me libérer euh, je crois que j'ai vu un point vulnérable juste là voilà ici il, y a un... Ici, il y a un symbole, on lance Flipendo et voilà Merci Harry Merci beaucoup Oh non Reviens Papa va me tuer quand il apprendra que j'ai perdu sa voiture Et maintenant, ne restons pas ici. Si le professeur Rogue nous surprenait dehors à cette heure-ci, Et eh ben il serait pas content. Alors continuons. Donc là ça s'allume. Bon c'est assez évident. Après c'est un peu répétitif. Donc voilà. Donc ils disent que soit soit ça ça révèle les passages secrets, soit voilà ça, ça forme des objets. Voilà la sauvegarde toujours. Pour sauter, cours jusqu'au bord et appuie sur le bouton droit de la souris. Essaie de ramasser les dragées sur tous les rebords, Harry. On marquait qu'il allait très vite Ron hein. oh, <rire> Il est déjà là hein. tu bien le plus Alors, je sais pas comment il a fait Parce que nous on est obligé de se taper un vieux chemin L'autre la grenouille elle saute par terre là-bas ah, oui, là oui bah ça j'avais compris Voilà donc là il y a un symbole Flipendo flip ah, je monte Et après je saute même si ça paraît loin. Eh non, on y arrive. Alors, là, il y a une statue. Bon, remarquez quand même que pour rentrer dans le, dans le collège, il faut quand même l'école, on va dire. <rire> Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça un collège, le collège Poudlard, non Non, donc l'école, euh, euh, il faut quand même euh, passer pas mal de trucs. Pas mal de portes de trucs foireux. Vous hein, est pas d'y arriver. Oh là il y avait quelque chose J'allais un peu au maître, il y avait quelque chose. Et tout comme toujours elle des dragées. Super utile. Génial. Alors là, il y a une carte là-bas. C'est une carte des sorciers de catégorie bronze. Il y en a 50 dispersées dans Poudlard. Chaque fois que tu récupères 10 nouvelles cartes, tu bénéficies d'une augmentation permanente de ton endurance. Appuie sur la touche échappe pour ouvrir ton folio magie et admirer les cartes des sorciers que tu as déjà récupérées. Voilà, donc une carte de sorcier et sorcière célèbre. des statues qui doivent donner bon, des dragées. Voilà. Alors, on remarque quand même que dans les jeux Lego ou dans les, dans les jeux plus récents, on peut taper un peu de partout ils tombent, ils tombent des dragées dans tous les coins. Et là, bon, là, il y a deux statues. Enfin, deux. Deux armures. On les a trouvés, on a bien de la chance. Alors, on continue. Le décor est pas très fourni. Mon chargement n'est pas très joli non plus. mais <rire> Il est rapide. On va, on, va, on va lui donner ça comme avantage. C'est d'être rapide. Sinon, au niveau du graphisme, bah, comme on avait fait le 1, c'était aussi... Euh... C'était plutôt, plutôt dans le même style au niveau du graphisme. C'est même la même chose, j'ai envie de dire. Il ne pleut plus. Au moins, nous ne serons pas trempés quand ils nous renverront. Viens, on ferait mieux de rentrer à l'école. Voilà donc on va aller jusqu'à l'école. Au moins. Jusqu'au dortoir on va voir. Donc là il y a des trucs à récupérer. Il y avait même plus haut il y avait des trucs à récupérer. J'aurais pas dû sauter directement. Et si vous le savez pas, vous pouvez pas le. vous pouvez pas le, bah, le savoir quoi. Enfin si. Vous y allez pas et donc forcément vous oubliez plein permis. des trucs. Donc la porte elle est fermée. On va aller rejoindre Ron Donc là pareil dans la cour il y a tout un tas de trucs à récupérer Qu'on pourrait pas récupérer après ou... ou alors pas en plus quoi Donc c'est stress C'est dommage mais bon c'est pas le but Le dortoir des griffons d'or se trouve juste là à droite, t'as oublié ou quoi vous voyez le hall Là c'est toujours à peu près la même chose C'est le même décor qu'on avait dans le... dans le premier Harry Potter donc voilà. Alors on suit Ron, on va aller au dortoir. D'ailleurs il est pas très loin le dortoir. Alors que dans, dans, le, dans... dans le film, il est le censé être au dernier étage quand même. Il est censé monter euh, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, hein, au huitième étage, le dortoir des d'or. Bon là il est quasiment au rez-de-chaussée. Voilà enfin le portrait de la grosse dame. Donne-lui le mot de passe qu'on puisse aller se coucher. Euh, je pensais que tu le connaissais toi le mot de passe. Comment je le connaîtrai le mot de passe et moi alors Je ne t'ai pas quitté depuis notre arrivée Tu as raison, je crois savoir qui le connaît Vous voilà Tu tombes à pic Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident avec une voiture volante Hermione, laisse tomber les leçons de morale et donne-nous le mot de passe En tout cher C'est bon de te revoir, Harry Ah, vous voilà quelle arrivée L'année commence sur les chapeaux de roue. Ah, au fait, maman est furieuse. Hé, hey, vous avez entendu parler de notre commerce de dragées Nous avons débuté avec les dragées surprises de perty Crochu. Fred, moi et plusieurs de nos associés avons monté un commerce d'échange dans tout Poudlard. Certains d'entre nous ont parfois des objets à échanger. Si tu as suffisamment de dragées, nous t'échangeons l'objet de ton choix contre sa valeur en dragées. Et où est-ce que je suis censé trouver ces dragées Elles sont cachées un peu partout dans Poudlard. Il rien de plus facile à trouver. Tu devrais bientôt en avoir assez pour faire des affaires avec nous. Je serais ravi de t'échanger tes dragées. Donc voilà on rentre dans le dortoir avec Ron. Donc ce sera tout pour Harry Potter 2 et la chambre des secrets.